Acouphène. ah, ça fait longtemps que j'ai pas pris ma caméra pour filmer. Il faut dire que je suis en plein déménagement, du coup, bah là je vous fais une sorte de petit vlog déménagement. On va dire qu'un enchaînement de circonstances assez chanceux a fait que je me suis trouvé un appartement. Vu certaines conditions qu'il y avait autour, j'ai pas hésité longtemps, j'ai presque sauté dessus. Puisque de toute manière, actuellement je suis en foyer jeune travailleur et je devais partir maximum fin juin 2021, puisque j'arrivais au bout de mes deux ans. Donc on peut dire que ça tombait à pic, enfin presque, puisque ça tombe quand même pile au même moment que mes examens blancs, mais bon, à part ça. C'est pas plus mal, puisque du coup ça me fait quelques journées de trop qui me permettent de faire des allers-retours entre mon appart et le, et le, et le nouveau. Et donc j'amène mes affaires petit à petit, parce que oui, confinement obligé, et parce que je vois pas trop à qui demander actuellement, je déménage toute seul. voilà. Alors en dernier recours, ne vous inquiétez pas, mais bah, j'irai chercher ma voiture chez mes parents, même si j'ai pas le droit de faire plus kilomètres en théorie mais là j'ai pas le choix en fait ce serait ma dernière solution après si j'arrive à faire à emmener le peu que j'avais entre guillemets j'en avais quand même pas mal mais on va dire que j'ai pas de gros meubles à transporter et tout ça donc ça c'est le côté pratique si j'arrive à emmener tout ce que je possède d'ici le 7 avril franchement ce serait trop bien je mets quand même 45 minutes en transport pour aller jusqu'à mon nouvel appart donc c'est un petit peu long la journée elle s'écoule vite après et puis avec le couvre-feu Enfin bref, je vous raconte ma vie depuis tout à l'heure, mais c'est un peu le but de ce vlog en fait. Est-ce que vous voulez voir un peu mon bazar Alors ne me jugez pas parce que du coup c'est sale, mais je ferai le grand ménage avant de partir. Franchement c'est clean là, il y avait beaucoup plus de sacs, mais j'ai déjà emmené 5-6 sacs dans mon appart, je vais vous montrer ça quand j'arriverai. Il faut que j'ouvre ma nouvelle box orange, sinon bah voilà. Là c'est des cartons qui sont presque vides, et il y en a aussi par là, voilà. Tanga vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir je pense en direct live comme ça. Normalement je la garde pour un haul mais bon puisqu'elle est là. Mon programme actuellement c'est que je vais manger puisque j'ai pas encore eu l'occasion avec mon examen vitrine du matin. J'ai ma soutenance à 14h et une fois que ce sera fini vers 14h30 je file direct à l'appartement. Donc, Je sais pas si je vous emmènerai avec l'appareil photo, au pire des cas je ferai des images avec mon portable mais bon, on verra. J'écoute un podcast émission radio de la chaîne Espace Manga qui parle euh, des romances manga qui sont sorties ces derniers temps. Et de la romance dans le manga en général, que ce soit Shoujo ou Shonen ou n'importe quelle cible en fait. C'est plutôt cool. Celui-là je l'attends énormément, j'ai hâte de le lire. Celui-là je l'ai pas lu, celui-là j'ai pas aimé, je vous l'avais dit en vlog à cause du comportement du mec. Et celui-là... J'ai du mal avec le concept en fait de louer quelqu'un, du traitement des personnages et de la relation j'ai un peu de mal. Après pour le type quand même de manga que j'avoue que c'était pas mal fait et que c'est loin d'être le pire manga du genre que j'ai lu, enfin voilà. C'est pas désagréable mais c'est pas mon déda. Oui mais je crois que ça vient aussi euh, des rédacteurs en chef des magazines de, de Shoujo au Japon. Oui. Qui ont, qui ont aussi cette ambition de, de faire évoluer les choses et d'avoir des, des personnages euh, euh, féminins et masculins avec des caractères différents ouais. et, et tu sais qu'un rédacteur en chef d'un grand magazine de me disait qu'il avait du mal auprès de, de, de ses auteurs, de, de, des, des mangas qu'il avait en face, qu'elles soient femme ou homme il avait du mal à les convaincre de faire des personnages féminins forts ouais je sais, <rire> tu sais c'est sûr c'est le rédacteur en chef qui m'expliquait me, ouais, ouais, ouais. que lui il avait envie d'avoir des personnages avec des, des forts caractères dans, dans le show, -show. Bah, c'est ouais, la personne, pu... personne ne lui proposait c'est la puissance des grand. codes aussi quand on genre vrai. que c'est codifié c'est difficile après mmh. de déconstruire les trucs c'est ça mais, cool, hein. mais ça arrive peu à peu c'est bien oui, ça, voilà. ça change c'est progressif et il faut, faut regarder le bon le bon cap d'un point de vue éditorial je dois quand même saluer le travail des éditions noevegraph parce que franchement les mangas sont trop beaux, la couverture est un peu brillante et en fait ils reprennent le concept de comme ils sortent au Japon il me semble, vous avez un marque page manga qui peut vous rapporter des points je sais plus trop le concept, ça permet de gagner des cadeaux, voilà et à chaque fois vous avez une carte collector dans le manga, donc là j'ai celle-ci et si vous avez de la chance elle peut être signée par l'auteur ou l'autrice du manga comme je vous l'ai dit, je trouve pas que c'est un mauvais manga, mais c'est pas, juste pas pour moi, en fait. Au début, en fait, je trouvais le concept assez bien, il bien traiter, voilà, c'est pas, pas immature au possible, en fait, c'est pas trop mal. Mais en fait, à la longue, c'est hyper répétitif et je sais pas, le manga est assez long et j'ai fini par trouver ça complètement inintéressant. pas non plus aimé trop le personnage principal, en fait, ni la nana, je me suis pas trop attachée à eux. Il y a des facilités aussi, enfin voilà, c'est pas pour moi ce genre de truc, enfin, j'ai pas envie de dire ce genre de truc parce qu'il y a peut-être des harems qu'un jour j'apprécierais. D'ailleurs je crois que j'aimais assez bien Lovina l'animé à l'époque mais je sais pas si aujourd'hui par contre j'aimerais. Mais voilà tout ça pour dire que la romance, non je vais encore dire une connerie puisque c'est faux, la romance shonen, Blue Flag est une romance shonen et c'est un de mes mangas préférés de tous les temps. Euh, plutôt le harem en général c'est pas ce que je préfère surtout le harem plutôt contemporain et axé shonen enfin même shoujo en fait <rire> voilà. j'aime pas trop les harem, voilà et avec cette série c'est pas le pire que j'ai lu c'est quand même qualitatif mais c'est pas mon délire bon c'est parti pour le troisième aller-retour oula vous êtes sombre là moi hein. bon, c'est pas grave je prends pas longtemps je choisis mes sacs et je pars à l'appartement je vais emmener ce petit sac très léger qui contient mes jolis posters ou affiches que j'aimerais afficher puisque j'ai vu que dans l'appartement il y avait déjà deux cadres ou trois même. Donc, je vais emmener tous ces deux-là qui sont bien bourrés l'un comme l'autre. Plus le tote bag. Pff, eh, je vous jure, c'est fatigant les enfants. Oh mon dieu, bon, on verra bien. Je vous reprends tout à l'heure. Alors je suis désolée si j'ai la tête dans les fesses, mais c'est complètement le cas. Je suis. Au bout de ma vie, porter des sacs hyper lourds, c'est trop dur. Hein oh mon dieu, j'en peux plus. Je vais aller dehors pour m'acheter un snack et faire un petit tour de la ville, ça va me détendre. Je comptais faire deux allers-retours, mais finalement... Ça, c'est mes affaires posées à l'arrache sur le lit que je rangerai plus tard. Ensuite, là, c'est toutes mes petites figurines que j'avais avec moi à Paris qui ne vont pas rester là, évidemment, comme ça. Je vais les ranger petit à petit, mais surtout, je vais faire disparaître ce meuble parce que je n'en ai pas besoin. J'ai une grande penderie. Je pense que je pourrais même mettre des livres à l'intérieur si jamais. Franchement, ça me fait une bibliothèque en plus parce que je ne pense pas utiliser tout ça. Bon, voilà, la penderie. Là, j'ai une petite cheminée, j'aime trop. Bon, je pourrais pas m'en servir à les paramonner et tout, mais franchement, je kiffe. Voilà, pour l'instant, j'ai mis des petits trucs là. <rire> Et là ce cadre aussi il va dégager je pense que je vais mettre une étagère à ce niveau là et un autre cadre peut-être au-dessus. Ensuite là j'ai aussi de la place et c'est trop bien parce que c'est une porte vitrée. Bon je peux pas la fermer mais elle est comme ça. C'est à cause de ce fauteuil là que je vais bouger je pense quelque part. Euh, voilà je pense que je vais mettre mes figurines précieuses entre guillemets là-dedans, comme ça elles seront derrière une vitrine et ça les protégera du soleil et de toutes les intempéries. Alors ce fauteuil, je vais pas vous mentir, je le trouve affreux. <rire> Mais il est hyper hyper confortable. Genre vraiment, je pense que pour lire ça va être parfait. Oh. Voilà, c'est pas beau. <rire> je pense que je vais le garder finalement. La petite table là, pareil, je pense qu'elle va dégager parce que bah, j'en ai pas besoin. <rire> bon après c'est mon salon, hein, si vous voulez faire un rapide retour. Voilà, je pense que le meuble au calfour, pareil, je vais le dégager parce qu'il est vieux et moche. Puis avec, il y avait en dessous le truc bleu. Je pense que je mettrai un, un autre meuble là, je verrai ça. Voilà, je vous montrerai petit à petit de toute façon. En plus, c'est pas tout de suite que je vous ferai un bookshelf tour et compagnie parce que je pense que mes meubles qui sont chez mes parents, ils ne seront pas prêts de venir à Paris avec le confinement et tout ça. Et puis en plus, ce Macron qui parle ce soir, on ne sait pas ce qui nous attend. Euh, voilà peut essayer de ramener quelques bouquins à l'occasion. Si, comme je vous l'ai dit, je retourne chez mes parents, parce que j'aurai besoin de ma voiture dans tous les cas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des illustrations dans ces deux cadres. Et pour cela, je vais utiliser celles que j'ai ramenées. Je les laverai plus tard parce que j'ai rien emmené pour faire les poussières. Pour l'instant, donc voilà, ça. On verra quand ça se profilera. J'ai mes euh, jolies illustrations beautiful. Je pense que je vais les garder pour ma chambre. J'espère que vous m'entendez à cette distance. Parce que... Pour le salon, je pense qu'on va partir sur Podome, cette, cette ex de Podome que j'ai récupéré à la librairie et que je trouve trop beau. Oh, il est vraiment hyper poussiéreux à l'intérieur, je vais voir si je trouve pas un chiffon quelque part. Voilà, c'est bien Comme quoi j'ai bien fait d'emmener mon lynch-châle. Très droit mais c'est l'image qui n'est pas droite je le remettrai ça plus tard il faut aussi que je le nettoie mieux mais en attendant et le deuxième au lieu de le remettre dans la cuisine pour l'instant je l'ai mis au-dessus de mon lit voilà jolie petite anastasia bon le cadre est dégueulasse vous voyez en haut à gauche il est il est à moitié pété j'en rachèterai un mais pareil c'est en attendant Bonjour Fanfon. Ça va encore finir sur internet ça Oui. Les, les ayant droit, est-ce que tu as demandé à la propriétaire Non. <rire> Mais Fanfon, je te vois plus là Il est en train de me fricoter le bras. Bonjour Regarde il se frotte partout à moi <rire> Coucou Tu es beau Oui Ah ma ceinture te plaît Ah voici la Lady Maya Regardez comme elle est petite et douce non mais Fanfan, calme-toi. Oh bah Maya, elle me boude, elle me snob. Oui, tu es beau. Mais oui, mais arrête d'être accroché comme ça. Tiens, il y a son copain à côté. Bonjour Lady Maya, que vous êtes belle. Je rêve vous il me suit partout Il te suit partout, il se prend à c'est juste. Oui ma petite Maya, que tu es douce, oui. Oui tu moi, es douce. Je peux te mettre sur internet oui, tu peux. Je t'autorise. Fanfan, tu me chatouilles. Tu es belle. Tu es belle comme un cœur. Oh, oui. Non. Regarde Fanfan, il m'agresse. T'arrêtes, oui. Ouais, il n'arrêtent pas. Hein. J'ai peut-être rencontré de l'herbe à chat sur mon, <rire> sur mon chemin. Bah disons, mais... Voilà attention. Il, le fait pas exprès, mais bon. Il, <rire> Il est trop chaud. Le bestie, on y... Et toi Maya Maya Oh quelle est belle. Elle comprend son prénom. Hein mm. Ah, pas les chats. Je <rire> Rat, pourquoi tu fais ça La langue de chat, c'est pas agréable. Il y a un professionnel. <rire> oh, miau, miau, miau, miau. Ça va passer à, sur internet hein, je te prie. Tout le monde saura à quel point tu es gaga Oui, mais tout le monde sait déjà. Mmh. Ah, mon amour, hein ma Ma poisscaille préférée. La poisse <rire> La poisse. Il n'y a aucun pas pour mes chats. Oh. Bah, bah oui. Ah les griffes. Oh j'adore les femmes. Oh, j'aime les femmes. Tu as de belles jambes Regarde les Tu as de belles jambes. Non mais. Je suis pas un coussin. Hein. <rire> non mais. Oh, oh qu'est-ce que c'est du. <rire> Petit coussinet Et le tout il, a, il, me, il me lèche le pied Non mais on en est là oh, J'ai vu les coussinets de... Attends, Je crois que c'était une l'autre Tu savais qu'une l'autre ça avait des coussinets Ah ouais C'est trop, trop mignon Maya ouais. tu embêtes maman Wesh ouais. Tu es cul belle Maya Tu es bien là Regardez la taille qu'elle fait par rapport aux écrans Elle est toute petite Elle est toute petite mignonne. Ça y est, les examens sont terminés En plus, j'ai vraiment eu un bol de malade puisque je suis tombée sur le rayon BD. Faut savoir que pour notre examen, en gros, on a un rayon tiré au sort, peu importe si vous êtes spécialisé ou non dans une librairie BD comme moi, on s'en fout. Voilà. Et j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur la BD. Voilà quoi. Enfin bon, j'en dis pas plus là puisque je compte vous faire une vidéo sur ma formation de BP de libraire quand je l'aurai terminée en juin. Du coup, surveillez ma chaîne vers... La deuxième partie de 2021, mais voilà, franchement, pff, gros bol, en espérant que ce bol m'accompagne jusqu'au vrai examen. Franchement, si je tombe pas sur la BD ou la jeunesse, ça va être hyper compliqué. Pff, on va prier, priez pour moi s'il vous plaît, croisez vos doigts. Je suis allée craquer un petit peu au renard doré, j'avais quelque chose de côté, je vais vous le montrer juste après. Avant de vous montrer tout ça, je pense que je vais me détendre devant des vidéos YouTube en mangeant mon pad thai. Mmh, ça vous donne pas envie Franchement, je suis désolée, mais les close-up food, c'est ma passion Oh là là J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim Du coup, ce que j'ai ramené, du renard doré, vous êtes prêts Vous êtes prêts Moi, je suis pas prête <rire> On va commencer avec les mangas, parce que bon, renard doré, manga à la base, quoi j'ai d'abord pris le tome 4 de Dipsy Aquarium Magmel, une saga que j'aime absolument. Je sais pas, ça parle d'un jeune homme qui travaille dans un aquarium, il est balayeur, et en fait il est vraiment hyper passionné par le monde de l'aquarium, des créatures abyssales, et de toute la faune qu'il peut avoir dans la mer. Et à un moment donné, un enchaînement de circonstances va, faire, il va se faire remarquer par le directeur à cause de je ne sais plus ce qu'il a fait, et il va lui donner des missions un peu plus importantes dans l'aquarium. Donc à chaque fois, on se centre un peu sur des espèces différentes qui peuvent vivre dans cet aquarium-là. Et franchement, c'est hyper passionnant. On voit aussi tous les autres métiers qu'il peut y avoir dans l'univers de l'aquarium. L'aquarium qui vise évidemment à préserver les espèces et l'univers abyssal. Hein. C'est pas l'aquarium, euh, Marine Land pour faire des spectacles, etc. Mais voilà, franchement, cette série, elle est pépite si vous aimez tout ce qui est tranche de vie contemporaine et récit d'apprentissage dans lequel vous apprenez des choses sur un sujet en particulier, donc là notamment c'est plutôt le monde des abysses, les créatures abyssales et la gestion d'un aquarium. Franchement c'est juste passionnant. Et je suis pas spécialement fan des abysses et tout ça, moi je trouve ça plutôt même angoissant, mais ça m'empêche pas d'apprécier, de trouver ça super intéressant. Et au niveau des dessins, alors c'est marrant, il y a un aspect un peu shoujo dans, dans les, les visages des personnages, j'essaie de vous trouver un peu, vous voyez ils ont un petit peu des grands yeux comme pour les codes en fait du manga shoujo je trouve ça trop mignon alors regardez une jolie page là avec des petites créatures de l'aquarium c'est vraiment trop chou et on voit les personnages aussi commencer à tisser diverses relations entre les employés notamment non franchement ce manga il est doux, il est mignon et il est intéressant en même temps vraiment j'adore, j'essaie de vous trouver une jolie image tiens vous voyez vraiment il y a un côté un peu shoujo-esque hein. Donc si ça vous intéresse, les éditions Vega, j'ai fait une vidéo sur eux il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller chercher sur ma chaîne parce que j'ai fait une bêtise en la postant, du coup il n'y a que 20 personnes qui l'ont vu. Je suis triste. Enfin bon. En plus c'est des éditeurs qui me tiennent à cœur et franchement en ce moment ils font beaucoup de leurs séries à 3€ sur les premiers tomes et c'est notamment le cas là début avril pour Dipsy Aquarium Magmel. Vous pouvez acheter les tomes 1, 2 et 3 pour le prix de 3€. Donc si vous voulez découvrir, franchement, foncez Du temps s'est écoulé depuis que j'ai commencé <rire> cette vidéo. Euh, mon téléphone, non, mon appareil photo a eu la mémoire pleine à la moitié pendant que j'étais en train, je crois, de vous parler de ce manga-là. Et donc je sais plus du tout où j'en suis parce que j'ai laissé un long moment s'écouler. Donc je suis désolée, je vais vous larguer comme ça en pleine phrase. Mais en gros, pour résumer, voilà, c'est un manga qui me fait très envie parce que c'est beaucoup comparé à Aria, la série que j'adore. Et voilà Niveau ambiance et tout ça, dessin, vraiment tout cosy, posé dans un monde un petit peu original. Franchement, ça me fait trop envie. Et la dernière chose que je voulais vous montrer d'importante, c'est que j'ai passé un baptême. Le baptême du Loungefly. of fly Oui, ça y est, mon premier Lounge fly Il est trop beau. Regardez-moi les détails et tout. Franchement, il est magnifique. C'est vraiment un des de fly qui me faisait très envie, de toute manière vu le prix des de fly je pouvais acheter qu'un fly que je voulais vraiment. Et donc celui-là on faisait partie et vraiment c'était un de mes gros goals. Et quand j'ai vu Coronard Doré, enfin quand j'ai appris qu'ils allaient faire des et de déjà j'ai eu envie de m'évanouir parce que déjà que je dépense presque tous mes sous là-bas, mais en plus il m'a tenu des de fly c'est fini. Vraiment un des de fly que je voulais absolument, il n'y en a pas énormément que je veux non plus, il y en a plein que je trouve assez jolis mais que j'achèterais pas pour autant. Si je vous voulais vite fait ma petite wish list où je fly puisqu'il y en a pas beaucoup donc il y avait celui-là tout en haut, il y avait le Hercule qui va avec un objet que je vous montrais dans un haut donc je vous le montre pas là, et oui il faut garder un petit peu de surprise. Euh, ce sac à Hercule là que je voulais vraiment beaucoup mais a priori il est seul doute. Je sais qu'il y en a un autre qui doit sortir bientôt, qui me fait aussi envie, mais je suis pas encore décidée, j'attends de le voir en vrai, pareil, parce que euh, je sais pas si je le veux vraiment, vraiment. Faites un Lunglefly Megara, s'il vous plaît Il y a aussi celui de Loki que je veux, puisque j'ai une robe Loki et des oreilles Loki, donc ça me paraît évident qu'il me faut le Longefly Loki, puis de toute façon j'adore ce perso. Il y a un d'Alice aussi qui doit sortir sur Verineco, et peut-être ailleurs je ne sais pas si c'est une exclue ou non, mais je le trouve hyper beau. Il est jaune et il y a des détails d'Alice en bas, un petit peu comme pour le réponse. Franchement, je le trouve hyper beau. Sinon, j'en ai vu un Vice Versa euh, sur euh, Instagram, qui est sorti que dans les parcs aux Etats-Unis, mais franchement, j'espère qu'on va l'avoir là. Parce qu'il est très très beau, vraiment je le veux énormément. Sinon en bonus, j'aime bien celui de Wally aussi. J'aime beaucoup ce Disney, j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup ce que fait passer ce Disney, d'ailleurs ce Pixar, pardon, les puristes vont me taper. <rire> en plus moi-même je fais toujours la différence entre Disney et Pixar, mais voilà, je suis fatiguée, ok C'est pour ça qu'il est tout mignon, alors c'est pas ma priorité numéro 1, mais si un jour vraiment j'ai l'occasion, peut-être que je craquerai dessus. Bien le cendrillon avec sa robe. Alors je suis pas assez fan de Cendrillon pour dire que je veux absolument ce sac mais il est vraiment hyper beau. Déjà en photo je le trouvais beau mais en vrai il est magnifique donc peut-être un jour franchement je, voilà, je le trouve très beau. Ah si elle s'est dit au bois dormant que Camille aussi m'avait envoyé, euh, ma perte s'y sort parce que vraiment il est trop trop beau. Le Peter Pan bleu nuit que je trouve aussi vachement joli. Euh, je crois qu'il y avait une version sans la poche de devant mais aussi une version avec moi je préfère quand il y en a une. je trouve ça plus joli trop un sac Tarzan ou frère des ours, clairement c'est mes deux Disney faves vraiment goal goal ultime ah oui il y a un nouveau aussi qui vient de sortir Mary Poppins qui est très très beau, vraiment je le trouve superbe, bref voilà c'est tout pour ma petite wishlist list fly du coup là ce soir euh, je vais juste me poser dans mon lit et continuer un petit peu le priori de le ranger. bah oui mais je vous l'ai pas dit dans le vlog non de toute façon, vous serez certainement déjà au courant, attendez. J'ai repris le prioré de l'oranger, ce gros pavé. Euh, oui, j'ai toujours la couverture, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je l'ai enlevé, elle doit traîner par là, sur mon imprimante. C'est plus pratique à dire comme ça, et en plus, franchement, je le trouve joli comme ça, moi. Je suis à la page 160, je dirais 163. Donc, pour la petite histoire, le Prioré de l'Oranger, je l'ai acheté en 2020. J'avais vraiment hyper envie de le découvrir, mais j'ai essayé de le lire et je savais que c'était pas le moment, j'arrivais pas à rentrer dedans. Et c'était à une période où je faisais une espèce de petite overdose de lecture à cause du boulot, à lire tout le temps de la BD. Voilà, je faisais vraiment une overdose. Et en plus, j'avais vraiment du mal à lire des romans à ce moment-là, puisque je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le rythme BD-roman, c'est pas pareil. Et quand j'ai pris l'habitude avec le boulot de lire. Quasiment que de la BD. J'ai vraiment galéré à me remettre au roman après. Euh, là, c'est un peu en train de revenir. Et franchement, ce livre est franchement Et franchement, le livre est contribué parce que j'ai repris. Je suis heureuse de dire que je suis dedans. Ça y est, vraiment, je suis à fond dedans. Je trouve l'univers génial. Les personnages sont riches, complexes et dense. Enfin bref, c'est de la fantaisie adulte pour le coup. Et c'est passionnant. Ça peint bien de religion, de religion fictive, hein mais c'est trop bien, c'est hyper bien écrit, les personnages féminins sont trop cool, hein. les masculins aussi, mais il y a un peu plus de personnages féminins pour l'instant, je vous montre des détails parce qu'il y a aussi des histoires de dragons et tout, franchement le folklore est juste incroyable, impressionnant, j'adore, et euh, le seul défaut, enfin défaut, c'est pas un défaut, le truc c'est que moi, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai du mal à lire de la fantasy en partie parce qu'il y a souvent plein de noms euh, originaux, on va dire, et plein de personnages Et moi j'ai du mal quand il y a plein de personnages Je me mélange les pinceaux, je ne sais plus qui est qui, avec qui il est lié, machin bidule, franchement je me perds très facilement. Euh, raison pour laquelle j'ai jamais été une grande fan de fantasy, à part de la fantasy pour ados, parce que généralement c'est un peu moins complexe, pas toujours hein, généralement, euh, mais voilà. Là, je vous avoue que bah, j'ai quand même du mal au début, vraiment, j'ai presque failli abandonner, mais je me suis dit non, persiste, peut-être qu'à un moment ça va décoller. Et franchement, voilà, l'intrigue me prend vraiment... Vraiment, je suis vraiment prise dans l'intrigue, donc c'est mort, je ne l'abandonnerai plus, là, c'est fini. Et ça m'a pris 140 pages, mais ça y est, j'arrive un peu à cerner les personnages, à savoir qui est qui et aussi dans quel lieu il évolue. Alors par contre, ne me demandez pas de me rappeler tous les noms des lieux, hein. là, vous m'en demandez trop. Mais euh, voilà, j'arrive un peu à m'y retrouver, ça m'a pris 140 pages, mais <rire> ça y est, ça commence à venir. Voilà, tout ça pour dire que si jamais ça vous fait un peu comme moi au début, si vous voulez lire, ne partez pas du principe que ce livre est peut-être pas fait pour vous, posez-le et lisez-le vraiment quand vous allez être motivé. Là vraiment, je l'ai lu mais sur un coup de tête, je ne savais plus quoi lire et je me suis dit, allez, vas-y reprends-le. J'ai envie, je suis motivée à, à tenter de lire un truc plutôt dense et plutôt complexe. C'est parti. Du coup, voilà, j'ai tenu le coup et je suis contente parce que franchement, je, voilà, je me régale vraiment de l'univers et des personnages et j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer, d'autant qu'il me reste tout ça à découvrir, franchement. Là, ça commence à décoller, ça y est. Fou, non mais... Pour moi, c'est à comparer à Game of Thrones. Honnêtement, c'est du Game of Thrones, mais plus féministe. Je trouve ça génial. Bon, moi je vous laisse ici, je vais prendre une petite douche chaude et je vais flâner un peu sur le PC, peut-être faire encore quelques sacs pour demain et je vais mettre au lit et lire puisque je vais faire mon état des lieux demain à 11h. Je vous fais des bisous Hey C'est la première fois que j'utilise mon nouveau pied d'appareil photo, enfin mon nouveau, le petit que j'ai eu avec cet appareil photo-là. Normalement, il y a des boutons dessus pour que je puisse directement prendre une photo ou filmer mais là, il marche pas, je pense qu'il y a une manip à faire, genre en Bluetooth. Je sais pas quoi. Ah, mais non, il y a le fil derrière que j'ai pas branché. Justine, c'est pas possible, tu es bête. Ah, on est bien. Mmh, J'aurais bien dormi un peu plus quand même. Bon, il y a encore quelques petits trucs à ranger. Aujourd'hui, j'ai pas emmené grand chose puisque j'avais ma trottinette avec moi. Mais je pense que je referai un petit aller-retour dans l'après-midi, voire deux si j'ai la foi. Deux, ça suffit. Du coup, je vais faire mon lit puis je vais aller faire mes premières courses Bon, un côté c'est fait, mais le plus dur c'est d'accorder avec le deuxième côté. <rire> Il y a toujours un côté qui s'enlève, franchement c'est chiant. Si tu t'enlèves, je te jure, je te nique. Je peux plus remettre mon matelas. J'ai vraiment une force pitoyable. Allez. On va faire un live sur le Twitch de madame vous ne voyez pas <rire> c'est normal coucou fanfan ça va Merde, pas ça, je faire... <rire> tu as gâché mon plan pour rien Est que je ready to live ah bon, c'est bon, ma voisine qui me ramène des mangas desquels il faut que je vous parle d'ailleurs puisque c'est une de mes séries préférées je disais aujourd'hui euh, du coup j'étais en pls parce que normalement je rends mon appartement de clichy demain <rire> Et euh... Malgré, malgré ma bonne foi et mes nombreux allers-retours en transport en commun, il restait trop de sacs à transporter. Même plus que ce que je pensais. Du coup, heureusement, j'ai demandé l'aide au père d'une amie qui avait une voiture et il a bien voulu m'aider. Je le remercie trop parce qu'il m'a sauvé la vie. Parce que je vais vous montrer tout ce qui me restait. Juste ces deux sacs-là. La télé. Non, pas la valise-là. Euh, et tout ça. Voilà, voilà, voilà. Donc... Tout ça en deux jours, en fait, non, c'était pas possible. Ah oui, plus ça et l'imprimante en plus, faut pas oublier quand même. Heureusement qu'il était là, euh, j'en peux plus. Je vais passer l'après-midi à tout ranger, je pense, et puis voilà. Mais d'abord, on va manger. Bon, je suis pas sûre que ça se voit à l'écran, mais j'ai un peu avancé dans mon rangement. C'est tout à fait crédible. De toute manière, je me suis toujours dit, il y trop de vêtements, j'aime pas, parce que c'est encombrant, on t'en met pas la moitié, ça sert à rien. Et franchement... À quoi ça sert d'avoir cette logique si à la place t'achètes plein de livres Parce que oui, les livres, quand tu déménages, ça prend de la place. Je dirais même que ça pique. <rire> C'est horrible. Bon, bah du coup, là, vous avez eu un petit aperçu de mon coin bibliothèque. C'est le temps, comme je vous l'ai dit, de ramener les bibliothèques de chez mes parents ici. Bah, en attendant, euh, ça va là-dedans. En attendant, il faut que je cale tous mes vêtements là-dedans et là-dedans. Euh, le fauteuil, il se disneyise. J'ai mis ma petite télé, vous avez vu. Ce que je compte faire sur le coin cheminé, c'est que la thématique, elle changera un petit peu selon peut-être les vidéos que je tournerai. Parce que je pense que je vais les tourner de ce côté-là dans un premier temps. Je sais pas, je vais réfléchir dans mon beau fauteuil confortable. J'ai mis mes arias, les pauvres isolés là-haut, parce que j'ai plus de place de l'autre côté et là je mets mes figurines Disney et compagnie en attendant et là plus tard il y aura un coin Disney quand j'aurai ramené tous les livres aussi qui me restent de la province bon il m'en reste pas énormément mais ça fera un joli coin et bien sûr je jeterai ce truc hein. là je viens juste d'acheter un range revue et j'ai mis les animascopes je sais pas si j'en ai non j'en ai pas encore parlé sur Youtube faudrait que je vous en reparle mais c'est des magazines consacrés à l'animation et en fait ils viennent juste de commencer enfin ils ont commencé fin 2020 je crois donc là, j'attends le numéro 3 qui sort au mois de mai. Et franchement, ils sont, ils sont hyper bien. Et oui, j'ai complètement la flamme de vous les sortir, donc je vous en reparlerai plus tard. J'ai acheté le livre Cinéma Raya, vous avez vu. Je vous montre pas les images pour pas vous spoiler, mais il est beau. Pour la chambre, voilà, c'est encore le bazar, mais quand même un peu rangé. Ce qui concerne le salon cuisine, alors c'est moins intéressant, mais je vous montre quand même rapidement. J'ai mis ça euh, à l'entrée de ma chambre. Je trouve ça trop mignon, j'adore ça se trouve que j'ai déjà filmé dans un autre plan, mais c'est pas grave, je me rappelle plus. De base, il y avait un cadre, mais j'ai mis ça là en attendant, et franchement, j'aime trop. Un coin qui va finir en espèce de bureau papeterie, entre guillemets. Là, j'ai ma table avec le coin geek, en attendant d'avoir un petit bureau dans ma chambre. Congélateur, mon ami. Regardez, j'ai fait quelques petites courses. Voilà, voilà. Ce oui <rire> meuble là, de base, il est tout abîmé. Il était à la place de celui d'en dessous le four. Je comptais le jeter parce qu'il est vraiment moche, mais pour l'instant je le garde parce qu'il me permet de ranger mes chaussures. Et franchement, c'est cool. J'ai commencé à déblayer là du coup, et là-haut j'ai mis une paire d'oreille. Je pense que je vais la bouger parce que là, toute seule, ça fait un peu pitié, mais voilà, c'était pour le fait. Bon, est-ce que je suis motivée Non, t'es pas motivée. Dis à la caméra que c'est pas toi qui as fait ça. J'ai tout rangé, c'est pas vrai <rire> Tiens eh, prends ton Peter Pan T'es méchant J'ai oh. une ingrate avec moi Une ingrate Attends, oui. fait... je me suis cassé le dos pour toi C'est faux C'est faux Non mais regarde. Moi que tu me regarder à lire des bd euh... J'ai des photos pour le premier. <rire> j'ai des photos oh, Tiens. Ah Mais ça fait mal en plus ça. <rire> <rire> Ma pauvre Alice T'as pas plié celui-là bah, Il était caché Il était caché <rire> T'as pas plié celui-là, j'ai plié tout le reste mais t'as pas oublié celui-là Ah les domestiques de nos jours, je vous jure. Bon, vous trouver du semaine de qualité Elle se, elle se plaignait parce qu'elle était sous son sa pile de vêtements, de on la voyait plus. faudrait que tu m'envoies des photos. <rire> elle disparaît sous la pile de vêtements. Ça me fera un très beau souvenir de, de mon aménagement. Un ah oui à chaque fois que je le vois, je veux le jeter parce que je crois que c'est un... <rire> c'est un club, C'est un, un ouais Ouais C'est pour Disney et tout non, mais il y a des gens qui ont des capuches aussi, tu sais. Mais il y a une capuche Ouais, non, des capuches normales. T'as bah, vu tous les trucs que t'as hein Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas une capuche là-dedans. Pas mouiller les vêtements. Et toujours qu'on voit le style que tu as en dessous. Ouais, mais t'as plus de style avec ça. Eh hein. si Bah non. Mais à Disney, tu t'en fous, tu vois. Ah si. non, non, t'as Disney, justement, c'est là où il y a le plus de style, dans <rire> la princesse qui doit te battre. Ah, tais-toi, tais-toi. Première fois dans le nouveau décor. Bon évidemment je fais des essais, je sais pas si je garderai cet angle là. Mais en attendant j'espère que vous appréciez. Désolée mais finalement j'ai pas vlogué tant que ça. Pas autant que je l'aurais voulu niveau déménagement. Euh, là franchement je vous ai dit, je crois que je vous l'ai dit mais je déménageais toute seule. Donc euh, franchement j'avais pas la foi d'emmener mon appareil tout le temps. J'avais pas la foi de filmer tout le temps non plus, parce que bah c'est fatigant de déménager tout court, alors tout seul c'est encore pire. Et voilà, on a fait quelques plans quand j'étais avec ma voisine d'en face, cette chère Koaline. Mais voilà, qui m'a quand même d'ailleurs un petit peu aidée, hein, rendons à César ce qui est à César. En plus si je dis qu'elle m'a pas aidée, elle va me taper dessus. <rire> heureuse d'avoir déménagé. J'aime vraiment beaucoup le nouvel endroit où je suis, c'est tellement calme, enfin c'est tout ce que j'aime en fait. Pour ceux qui se poseraient la question, avant j'étais donc dans un foyer jeune travailleur, j'y suis restée pendant deux ans, c'était celui de Clichy. Si vous connaissez pas cette structure, donc en France il existe des foyers qui s'appellent foyer jeunes travailleurs qui accueillent, comme le nom l'indique, des jeunes qui rentrent dans la vie active. Donc ça peut être des étudiants qui ont un boulot à côté, mais bon, en général, les étudiants, ils ont aussi des logements étudiants. Ça peut être des apprentis comme moi, ça peut être des jeunes qui ont moins de 30 ans en général et qui ont, je sais pas, qui sont dans les débuts de leur vie active ou en reconversion ou d'autres situations diverses et variées, qui sont sur le territoire français et qui, voilà, hein, ils ont besoin d'un logement, d'un accès au logement, d'un accès au logement au moindre coût dans un premier temps pour se lancer dans la vie active, ou alors, parce que comme moi, ils ont un petit salaire d'apprenti et se loger en région parisienne avec un salaire de 800 euros, croyez-moi, <rire> il faut s'accrocher J'étais donc au CLJT de Clichy, qui est un bâtiment relativement neuf puisqu'il date je crois de 2017 ou 2016. Donc j'ai eu de la chance d'arriver dans un bâtiment qui était plutôt propre, éclairé, moderne. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, ça dépend des foyers en fait de résidence. Et voilà, c'était une chouette expérience. J'étais au 8ème étage avec ascenseur heureusement. Franchement mon loyer pour 22 mètres 2 s'élevait à 438 euros, ce qui est un prix très correct pour la région parisienne, pour info. Évidemment, vous pouvez toucher l'aide de l'État, donc moi, avec l'aide au logement, j'ai dans un premier temps payé 238 euros et quelques par mois, ou 138 euros, je sais plus, non, 238 euros et quelques. De loyers par mois, vous n'avez pas de charge, pas d'eau, d'électricité, machin à payer, c'est tout inclus dans le foyer. Et début 2021, j'ai eu la surprise de voir que mon aide au logement était passée à 370 euros, c'est-à-dire que je payais plus qu'un loyer de 76 euros. Franchement, que demande le peuple <rire> Donc, c'est des logements qui sont meublés au strict minimum hein. vous avez le lit, le matelas, la table, les chaises, la douche, le lavabo, les toilettes, machin, bidule, voilà, une armoire, des rangements. Mais après, c'est vous qui devez acheter tout le reste, hein, que ce soit les couverts, les assiettes, euh, le papier toilette, euh, les produits ménagers, machin bidule. Franchement, j'ai pas envie de me plaindre de cette expérience parce que c'était bien, pour ce que c'était, clairement, euh, je suis vraiment satisfaite. Le personnel dans l'ensemble était assez accueillant et aussi très réactif, dès qu'il y avait un problème, etc., ils essayaient de le régler au plus vite, ils étaient vraiment là pour nous écouter et nous aider, y compris dans nos démarches pour les logements, pour le travail, etc., si on avait besoin. Et aussi, ils organisaient aussi pas mal d'activités, donc pour les gens qui sont plutôt sociables, qui viennent rencontrer des gens, faire des activités, il y avait tout ça qui était fait, il y a des plannings qui sont faits tous les mois, vraiment des activités différentes et parfois des trucs assez sympathiques, je vous l'avoue. Alors moi j'en ai jamais fait parce que je ne suis pas assez sociable dans ce sens-là pour le faire, mais sur les deux ans où je suis restée, ils ont toujours tout fait pour améliorer notre confort et leur manière de fonctionner, franchement. Pour vous donner un exemple, quand je suis arrivée, bon, il y avait une laverie en bas pour les machines à laver et on payait 3 euros. Donc il fallait descendre machin, bidule, il fallait emmener ces espèces et les mettre dans la machine. En deux ans, ils ont quand même réussi à faire changer la machine pour qu'on puisse payer en carte bleue. Ils ont aussi rajouté une machine à laver et à la fin, il y avait même un QR code à chaque étage qui nous permettait de voir les disponibilités des machines. C'est-à-dire que pour les gens comme moi qui vivent au 8e et qui franchement n'ont pas la foi de descendre et de se rendre compte qu'il n'y a pas de place aux machines et finalement tout remonter avec le linge, ben c'était plutôt plaisant La team Flemard en a kiffé. Et C'était une bonne expérience, surtout à moindre coût. Petit défaut que je pourrais reprocher à ce genre d'endroit on va dire, pour ce qui est du chauffage c'est du collectif, c'est-à-dire que vous décidez pas quand est-ce qu'il est activé dans l'année. Donc par exemple, pour le chauffage je crois qu'on devait attendre mi-octobre à chaque fois, pour commencer à l'allumer, Enfin pour... sinon ça marchait pas. Et pour les gens frileux comme moi, c'était assez compliqué. <rire> moi, début octobre, voire mi-septembre, j'avais déjà froid. <rire> Mais bon, après, hein, vous mettez un plaid, un peignoir, etc. et tout va bien. Sinon, euh, le vrai, le seul vrai défaut, je dirais, de ce foyer-là, c'est qu'il est placé euh, euh, bon, tout au fond de la zone industrielle de Clichy. Donc si vous voulez vous installer pour le quartier ou pour la vue, surtout, il y a mieux, quoi. C'est vraiment tout gris, vous êtes en face d'un EHPAD, derrière je crois qu'il y a une autre maison de retraite, il y a l'hôpital Beaujon que vous voyez de votre fenêtre et le grand cimetière aussi. Moi j'avais une vue imprenable sur le grand cimetière de Clichy. Voilà, voilà, il faut apprécier l'endroit. <rire> Après je vous avoue, pour moi c'était vraiment assez secondaire, mais s'il y a des gens pour qui ça pourrait être un point important, je préfère vous prévenir. Même si c'était au fin fond de la zone industrielle de Clichy, vous aviez quand même à 5 et 10 minutes à pied une station de métro, des endroits pour faire vos courses, etc. Ne vous inquiétez pas non plus, c'est pas isolé, mais voilà. Je voulais vous en parler parce que je pensais que ça pourrait en intéresser certains qui cherchent à se loger en Ile-de-France ou ailleurs, mais particulièrement en Ile-de-France. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous n'avez pas trouvé ce vlog trop chiant non plus sinon puisque finalement je n'ai pas filmé grand-chose. Hein. <rire> du moins j'en ai pas l'impression. Je verrai bien au montage mais voilà. Euh, J'essaie de vous retourner des vidéos au plus vite. Franchement avoir déménagé ici ça me remotive vraiment plus à faire des vidéos. Le fond est quand même beaucoup plus sympa et même moi en dehors des vidéos je suis tellement mieux ici. Non pas une fois encore que j'étais pas bien là-bas mais je veux dire il n'y a quand même pas photo. <rire> Bref, je vous laisse là puisque je vais aller manger et puis ma foi, bah, je vais lire un petit peu avant de me coucher pour ce soir. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis j'espère à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao, prenez soin de vous.